Ouf. Ah, mon tempo là, tu l'as vu ou pas Là, je prends de la masse avec ça. C'est comme ça que toi, tu prends de la masse ah Ouais, tempo ah, vas -y, vas -y, 3, 1, 0. Ok je, je vais te montrer comment on prend de la masse, d'accord Montre-moi. Oh faut s'énerver comme ça Comment ça Ah là, comment on prend de la masse, gamin Prends exemple maintenant. Et, et là, tu ronfles Et là, tu dors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 ok salut les guerriers et bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire des fusions donc aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est le naras. voilà <rire> pour les français le qui sommeil, nous regardent sommeil. le, le sommeil. sommeil je rigole ah, bah, peut-être qu'il y a des algériens des marocains qui nous regardent moi je suis multilingue. <rire> the sleeping the naras bon voilà euh, bon en tout cas là c'est des français aujourd'hui qui nous regardent donc comment bien dormir non pas comment bien dormir ça c'est facile tu prends tu te mets dans ton lit, dans hein, ton lit et tu ouais. dors, fini. non euh, pourquoi le sommeil c'est important en situation c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui on va euh, balancer deux trois astuces aussi à la fin si jamais. Bon, aussi, bon. parce que nous aussi, ça nous est arrivé d'avoir de... oh, un clair, mauvais oui. sommeil et ça s'est vite ressenti dans notre pratique en musculation. Souvent, dans les vidéos YouTube, euh, on entend ouais. parler de l'alimentation, de l'entraînement et le sommeil est toujours mis de côté alors que les gars, c'est un des trois piliers de la musculation. Ouais. Et de tout sport confondu et même de sa santé en général. Ouais. Simplement. On fait de la musculation aussi pour la santé, les gars, donc c'est important. Ben oui, même William, il a dit dans la vidéo on voit que des vidéos gonflées, pecs ceci, cela, qui font des 2 millions de vues, mais dès que ça parle de sommeil, tout le monde y dort justement. Voilà. Là n'y a plus personne. Donc l'idée de cette vidéo, on l'a eu à la suite de ouais. euh, la, la vidéo. C'était quoi le titre euh, être gamer et musclé. Gamer et musclé. Donc allez voir ça si vous ne l'avez pas vu. On avait rencontré William qui est un super physique et qui, okay, oui. qui nous parlait aussi euh, du sommeil. Et à ce moment-là, on s'est dit ouais, faut qu'on en fasse une sur Fitness fusion. Et bah c'est aujourd'hui les gars Donc euh, si vous voulez pas rater les prochaines, facile, activez la cloche et on s'abonne bien sûr. Pourquoi est-ce que le sommeil c'est si important que ça en muscu Se s'entraîner c'est bien. Ouais. Tu casses des fibres, on est d'accord. Bien s'alimenter c'est bien. Tu donnes à ton muscle de quoi se nourrir, mais il manque un truc dans les on est d'accord. Et c'est le sommeil. Si vous voulez avoir le meilleur corps possible, les gars, il faut respecter euh, ces trois piliers. Euh, le mercredi, nous, c'est ça. On recentre les fondam les fondamentaux. Les fondamentaux. Merci pour le français. Pas de problème. N'oubliez pas, je suis immigré ici. <rire> Donc, euh, le sommeil, les gars, si vous, vous souhaitez euh, vous progresser en musculation, posez-vous la question, est-ce que je mange bien Est-ce que je m'entraîne bien Ça, c'est OK. Pourquoi je progresse pas bah, C'est sûrement dû au sommeil, les gars. Ouais. Nous, à chaque fois qu'il nous arrive euh, qu'on a du mal à progresser, on essaie de régler ces trois piliers. -là. Et on s'était dit que ce serait bien de parler un peu du sommeil qui est souvent mis de côté en muscu. Sur Youtube euh, en général les vidéos qui font des vues c'est sur les. Prendre Doublée des bêtes. pectoraux, un gros dos. Euh... Un cheat meal, même, même les cheat meals, ouais, les cheat meal, ouais, agrandir quand... sa naine. Mais quand on parle de sommeil il n'y a plus personne les gars donc n'hésitez pas à aller faire des recherches nous on est là pour vous donner l'essentiel ouais. mais derrière si vous voulez être encore plus motivé parce qu'en fait ça sert à ça les vidéos hein. Bah déjà c'est simple moi je sais que j'ai remarqué ça de mon côté et je crois que c'est pareil pour toi quand l'hiver il arrive le fait qu'il commence à faire nuit plus tôt qu'il n'y ait plus de soleil ouais. ça dérègle complètement mon horloge biologique et je commence à me coucher à des heures c'est n'importe quoi N'importe quoi. Et souvent, c'est là où j'ai plus envie de m'entraîner. Je m'entraîne mal, je mange mal, parce que mon sommeil, il impacte énormément toute ma journée et toi je sais que c'est pareil ouais, dès l'hiver arrive ça commence à se dérégler ça se couche à des 2-3 heures du matin et quand le sommeil est es pas bon les gars ça se ressent ouais. directement sur la mutation donc nous dès qu'on voit qu'on part un peu en couille comme ça on essaie de mettre en place des choses pour justement euh, se régler c'est super important et euh, bah, l'hiver c'est compliqué hein. moi je sais que je me supplémentant en, en vitamine d mais c'est pas suffisant je prends aussi euh, les compléments là, tout ce qui est magnésium ça uh -huh. aide euh, à bien dormir euh, la mélatonine aussi vous pouvez Alors, donc tout ça vous pouvez retrouver hein, sur le euh, avec avec le code de promo euh, fitness fusion c'est moins de 20%. Euh, mais des fois c'est pas suffisant non. si on est en hiver bon là l'été arrive mais en hiver déjà ce qui est important c'est de ben D'être un maximum à la lumière du jour. Parce ouais. il disait, c'est justement parce que l'hiver il fait plus vite noir, essayer de profiter un maximum du soleil pour mieux dormir euh, le soir. Ah, c'est ça. Comme il fait plus vite noir, mon corps il assimile, il voit le noir et il se dit c'est l'heure d'aller dormir. Sauf que 18h il fait noir, vers 20h je commence à avoir un gros coup de barre et si je respecte pas, bah derrière c'est fini, je suis plus fatigué. Ah, c'est mort. Et le problème c'est que euh, bah, on va s'entraîner en salle, on va casser de la fibre et le soir, lorsqu'on dort, c'est à ce moment-là que le corps il fait du muscle, il ouais. répare les lésions euh, causées euh, à l'entraînement. Et euh, si vous ne dormez pas ou peu, il n'y a pas la reconstruction de, de, des fibres vous voulez avoir. Il n'y a pas que ça en termes de bienfaits pour euh, le sommeil parce que là, on parle de go muscu, on est d'accord ouais. Mais c'est pas rare que des personnes te disent "Ah l'hiver j'ai tendance à prendre 2 3 kilos euh, facilement, ouais, tu ça. vois." Et c'est pas du coup fait de manque d'activité parce qu'il y en a qui disent "Ouais, mais l'été je bouge beaucoup, machin." Il n'y a pas que ça qui est dans l'équation parce que quand on dort moins, on est plus fatigué la journée. Plus tu es fatigué dans la journée, plus ton corps il va dire quoi Je manque d'énergie, j'aimerais que tu me donnes plus de calories aujourd'hui pour compenser le fait que t'es pas beaucoup dormi. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu le sommeil, c'est trop important les gars. Donc euh, si vous avez l'habitude de dormir peu et tout de changer ça si vous voulez ouais. euh, avoir euh, vraiment le meilleur physique possible là l'été arrive c'est pas trop tard euh, vous pouvez encore avoir un très bon physique il vous faut deux mois les gars si vous voulez être euh, bien physiquement donc si vous avez encore deux mois devant vous c'est encore possible on peut vous aider en plus pour ça ça se passe où sur fitnessfusion.fr ouais, c'est bien on va le placer hein, sur toutes les vidéos du mercredi les gars vous allez l'avoir. Euh, donc coaching avec suivi c'est du coaching personnalisé on vous envoie un questionnaire vous nous le renvoyez euh, vous avez aussi des tests physiques et à la suite de ça on vous fait le meilleur programme possible et en plus euh, dans les on suit même le sommeil, les gars ouais. Donc euh, tous les jours, vous devez nous dire j'ai dormi autant, j'ai dormi autant. Parce que nous, quand on regarde si l'alimentation est carré euh, l'entraînement est carré, mais mon vote, ça progresse pas. On sait qu'il y a un problème euh, quelque part. On peut aller vérifier si c'est pas dû au ouais. sommeil. Donc euh, même nous, on le prend en compte dans nos dans nos coachings. Donc c'est vraiment c'est important. Et la vidéo du jour là, c'est pour vous rappeler que il faut dormir et il faut bien dormir. Ne me faites pas trois euh, heures par ci, trois heures ah, par là. C'est de la merde. Polyphasique. Tout ça, c'est vraiment... voilà. euh, de la merde. Parce qu'en fait, il vous faut un long sommeil ouais. pour avoir le pic qui nous intéresse tous, l'hormone de croissance. Donc pimous lui il se l'injecte directement, mais moi nous, je si n'ai on... pas le temps, j'ai <rire> pas le <rire> temps. Mais si vous la voulez naturellement, il faut dormir. Les ouais. gars, je rigole, il ne s'injecte pas de rien de du tout. De toute façon, pour faire simple, quand tu es un bébé, qu'est-ce qui va te faire exploser, qui va te faire grandir de manière exponentielle C'est l'hormone de croissance. C'est pour ouais. dire à quel point cette hormone est puissante. Et, et, pour... et il grandissent si vite, les bébés, parce ouais. qu'ils dorment beaucoup. Donc je ne vous dis pas de dormir, dormir euh, après, là. 17 heures par jour, mais au minimum avoir 7 heures. Mais franchement, si vous faites de la, minimum, la muscu moi. au moins 8 heures, ouais. moi je dis toujours 8 heures minimum. 8 heures, c'est nickel. Parce que vous travaillez et vous entraînez dur en salle, donc c'est important de bien récupérer. Ouais. 7 heures, c'est bien pour une personne qui travaille et qui est pas très sportive ou qui fait un peu de course, c'est suffisant. Ouais. Mais pour un go muscu, 8 heures, c'est vraiment essentiel. Parce que je vous trouve. soulevez des charges lourdes ouais. votre système nerveux, vous le mettez à rude épreuve. À rude épreuve, ah, c'est ça. Putain. Tu vois, je suis immigré, mais je parle bien la France quand, euh, quand même. Donc les gars, dormez, dormez, dormez, dormez. Si on devait retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Et ouais. aussi que Pimouche prend de l'hormone de croissance. Évidemment, donc que vous... j'injecte à <rire> quand il dort également pour Ça n'est que que le. Non, mais c'est pour que le. Ils sont meilleurs. Ah d'accord. J'optimise. C'est pas du dopage, c'est de l'optimisation. Ah, ok, bah merci, <rire> putain, je savais pas. Le sommeil, c'est trop important. Dormez. Si tu dors assez ton corps il te réclamera moins de calories vu qu'il va être en forme. Et si tu dors tu t'auras pas le coup de barre qui va t'empêcher de performer à l'entraînement. Parce que quand t'es fatigué, tu peux me dire ce que tu veux, tu vas avec toute la volonté du monde. Trois coupes de pré-work coup QNT si tu veux. Si t'es fatigué, t'es fatigué. Tu performeras pas aussi bien qu'un mec qui dort 8 heures par jour. Et moi je le vois, de hein, toute façon, quand j'ai l'entraînement, l'alimentation et le sommeil, ça va vite. Je suis d'accord. Ça va très vite. Totalement d'accord. Je me avec sens toi. bien l'entraînement. Je, so je me sens bien physiquement. Et en ce moment, là, c'est ce qui nous arrive, les gars, parce qu'on prépare ah, moi, c ce qui aussi, là. les PDF, donc euh, tout est carré dans notre jet, dans notre sommeil, dans notre alimentation. Physique, parce qu'on doit sortir un physique, l'été arrive, les tarifs Et arrivent les gros fit arrivent. Ouais, ah, les gars, on vous prépare ça aussi depuis longtemps. Là, ça arrive. Euh, si vous voulez pas rater ça, activez la cloche. Et Voilà, abonnez-vous. Ouais, et si vous achetez un truc assez énervé sur et on peut même venir dormir avec vous pour s'assurer que vous dormez bien si vous payez assez. <rire> C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimousse, Eddie du Joe, Force et Fun. Voilà que pour euros, voilà, la niche d'oreilles cumissives. <rire>